Jésus, mon sauveur, arrêt, est...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 Sentons si bien, par les dévots. Bon. Oh oui, nous nous sentons si bien, à parler du Seigneur. Oh oui, continuons, continuons, à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons, à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela. Les désirs que nous avons sur notre cœur De continuer à parler de toi De témoigner et de parler De ton nom Seigneur Ce nom qui relève, ce nom qui soutient Ce nom qui sauve Mon bénéme mes personne. dieu ce nom qui nous rassure Dans toutes circonstances Mon béni, Père personne. nous sommes à toi Et ce soir nous nous tenons devant ton trône De grâce mon sauveur pour te remercier encore pour le souffle de vie et la grâce de pouvoir être encore parmi ton peuple encore ce soir. Nous avons chanté pour ta gloire encore ce soir, mon bénémoine père Saint. Réconnaissons ce que tu es pour nous et ce que tu fais pour ton peuple, mon Père. Merci pour chaque frère et chaque sœur que tu as conduit en ces lieux et ceux-là qui sont aussi dans la connexion, béné père tu ce soir. Nous nous résistons parce que tu nous as donné encore la vie, Seigneur. Oh Dieu, nous te sommes encore reconnaissants, c'est que nous avons donné la grâce, voilà ta parole à toi, comme nous l'avons entendu qu'on dans les encore ce soir. Seigneur, merci parce que toi, tu penses à nous, mon béni, mon Père dieu tu te souviens de nous, Père sans Dieu, dans toutes les circonstances, mon roi. Tu es celui qui prend aussi soin de nous, mon roi. C'est vrai, David disait avec vérité que l'éternel est vraiment mon berger. Nous, nous, sommes, nous, sommes, heureux, Père Tubissant, Dieu, parce que tu conduis encore nos pas dans ce bas monde. Père, merci encore pour mon précieux frère, Seigneur Jésus, que tu as conduit encore en ces lieux, Père. Oui, Yves, béné, Père, Père saint Dieu, et mon précieux frère aussi, Vitenzo, qui est là aussi ce soir avec sa famille. Seigneur, tu es notre Dieu. Merci pour chaque frère et chaque sœur qui est en ces lieux, béné, Père, Père Tubissant. Louange à toi pour les cantiques et pour les psaumes aussi, Seigneur. Béni soit ton saint nom, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. C'est toujours un sujet de joie lorsque nous pouvons nous retrouver, peu importe effectivement aussi ce que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais être dans la maison du Seigneur, c'est vraiment la grâce et la joie. Comme David pouvait le dire que je suis donc dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Un jour, dans ce parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que ce soir, ça n'a pas été facile, hein. Les chemins, les routes étaient quand même un peu difficiles pour atteindre cet endroit. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est pour ça aussi, vous voyez, que ce n'est pas facile. Nous avons à pouvoir y en faire les temps aussi plus tard. Mais nous allons que le Seigneur nous aide pour que nous puissions avoir quand même ce moment pour les servir et les louer parce que nous sommes venus pour cela pour que Dieu nous aide encore davantage. Nous, nous réjouissons de ce que Dieu, notre Père et notre Sauveur, il est notre Père, il est notre Sauveur, il est vraiment aussi notre conducteur. Il, a, il fait tout pour que réellement nous soyons rassurés dans notre marche, effectivement. Et c'est pour ça que il a fait la promesse à notre endroit dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Il dit Mais je serai donc, voici, je suis avec vous oui, tous les jours jusqu'à la fin de temps. Cela aussi pour nous rassurer aussi. Voyez-vous, il a dit cela dans Matthieu. Et, et quand nous voyons, c'était donc chapitre donc 28. Et là, il nous a fait cette promesse que je suis avec vous tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Mais alors, quand nous prenons dans les actes au chapitre premier, effectivement, nous voyons qu'il a parlé avec ses disciples. Et à un certain moment, effectivement, les disciples étaient réunis et quelque chose s'est passé, ils l'ont vu s'en aller. Vous voyez, donc, sa présence maintenant n'était pas palpable. Mais il venait de les dire que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, effectivement. Mais là, la Bible dit qu'il fut donc enlevé, donc il pouvait les voir donc s'en aller. Mais il avait fait une promesse, effectivement. Donc quand il parlait, c'est pour ça, nous en tant que peuple de Dieu, nous devons avoir en fait, comme quand on grand le priait tout à l'heure, je pense que cela des oreilles vraiment très attentives. Parce que nous traitons avec Dieu et ce qui est écrit est pour nous permettre en tant qu'humains de lire en fait. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est tout à fait naturel, parce que c'est écrit avec les lettres naturelles. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que cette parole de Dieu qui est écrite effectivement, elle est donc spirituelle. Bien que nous lisons cela effectivement avec les yeux naturels, avec les langages naturels, elle n'est pas naturelle. C'est pour ça que quand nous lisons effectivement naturellement, nous pouvons arriver à pouvoir saisir naturellement par certains langages humains, en fait, parce que la, la Bible nous fait savoir qu'effectivement que ces choses, c'est donc spirituellement qu'on le juge. L'homme spirituel juge de tout. Et il est donc jugé par personne. Donc, l'objectif principal de nous en tant qu'humains, comme l'Écriture nous a fait grâce de pouvoir connaître le Seigneur, c'est toujours chercher à être spirituel. Vraiment, c'est là quelque chose de très important. Mon frère et ma soeur, si toi tu es moitié spirituel, moitié charnel, tu ne saisiras rien. Parce que la Bible dit toujours, c'est spirituellement qu'on en Jésus. Alors, ce qui est à pouvoir aussi saisir, effectivement, ce que, comme même c'est écrit naturellement, c'est un langage spirituel. Alors, dans ce langage spirituel, effectivement, notre Seigneur, quand il parle, il faut qu'on puisse avoir vraiment des oreilles spirituelles et attentives pour distinguer les choses lorsqu'elles sont donc exprimées. Voyez-vous, comme je disais tout à l'heure, parce que bon, quand je, je, je lis, j'ai dit, bon, mais je vais quand même les lire, hein euh, je pense que c'est cela, euh, Un le livre, je le lire, avec vous. Matthieu, chapitre 28, nous avons cité cela, il a dit au verset 19, je le cite, vous le connaissez déjà, j'ai euh, dit, Jésus s'étant approché, donc leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, comme vous le savez, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. » Alors, euh, nous lisons maintenant acte au chapitre 1, comme je l'ai cité tout à l'heure, pour que nous puissions aussi comprendre cela. Là, au chapitre 1, c'est ça. Alors, il dit... Euh,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 Après avoir dit cela, il fut donc élevé pendant qu'il le regardait et il lui les déroba à leurs yeux. Donc effectivement que le même qui a dit qu'ici qu'effectivement que je suis donc, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous, vous vous souvenez, nous avons eu à pouvoir faire ascension à cela. Il n'a jamais dit je serai. S'il avait dit je serai, il serait absent pendant un moment. Et puis, il reviendrait pour être avec nous. Mais il n'a jamais été absent. Donc, euh, naturellement, quand on pouvait lire, effectivement, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, on dit, donc, on l'a vu, il était, il était enlevé. Donc, il partait, effectivement, on l'a vu, effectivement, physiquement, corporellement, s'en aller. Mais on pouvait se poser la question, mais, mais maître, tu nous abandonnes. Tu as dit que tu es, pas que tu seras, mais tu es avec nous tous les jours. Mais là, nous te voyons partir. Vous voyez, frère et soeur Donc, effectivement, on lit avec le regard qu'on comprend naturellement. Et quand on lit aussi notre verset, c'est pour ça que les gens disent que, vous savez, dans la Bible, il y a des contradictions. Quand on lit effectivement dans Matthieu, puis on lit encore dans Luc et dans Jean, on trouve que les récits ne sont pas les mêmes. En fait, tout est parfait. Si on se tient en tant que fils de Dieu, on comprend qu'effectivement que les choses sont placées selon l'angle de celui qui écrit. Ici, il a donné une partie. Je dois parler de Mathieu a donné une partie. Et Marc a donné maintenant une autre partie. Et quand on prend tout, effectivement, Matthieu, Marc, Luc, Jean, effectivement, on va avoir tous les tableaux complets. Est-ce que vous suivez Donc, il n'y a pas de contradiction dans les scènes d'Écriture. Mais c'est pour ça que nous, quand nous. C'est vrai que naturellement, quand on peut lire naturellement, on voit qu'il, quand même, celui-ci dit des choses différentes. Parce que là, il a parlé qu'il y avait deux aveugles, et puis là, c'est pas de parler qu'il y avait Bartimée. Vous vous souvenez Donc, ça prête à confusion quelque part. Non, ça ne peut pas prêter à confusion pour un fils de Dieu. Parce qu'en fait, on donne un tableau. On insiste sur un point. L'un a insisté sur l'action qui s'est passée à ce moment-là. L'autre a donné le contexte qui fait qu'on voit effectivement. Alors, quand on va dans les naturels, on dit qu'il oui, y a un problème de compréhension. Alors, c'est pour ça que quand nous lisons, comme de dit, il dit, mais. Et quand le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit prêter toujours attention à ce que le Seigneur dit quand il s'exprime, effectivement. Parce qu'à ce moment-là, comme il a été donc enlevé, si nous sommes restés donc naturellement, nous disons qu'effectivement. Alors, il nous a dit, mais il, il, il a fait le contraire. Il s'est donc en allé. Qu'est-ce que nous allons devenir Ah oui, parce que quand le maître n'est pas là, effectivement, aussi, parce que bon, qui allait le protéger Parce qu'il savait, effectivement, que quand il est là, ils sont rassurés, effectivement, ainsi. Mais dès là, le voir être enlevé. Mais regardez, qu'est-ce qui est tout merveilleux, c'est que quelques temps après, parce qu'ils étaient là en train de pouvoir regarder, s'en aller, donc ils étaient donc orphelins. Mais avant cela, il allait toujours à pouvoir leur dire, c'est pour ça qu'on doit toujours se souvenir. Il a, il a, dit, il a dit, Seigneur, Dieu, je, je, il faut que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas. C'est pour ça que nous devons être spirituels et surtout écouter ce que le Seigneur dit. On comprend parce que ce n'est pas donné à tout le monde, frères et sœurs, qui s'est dit croyant de pouvoir vraiment saisir. Les sens exacts des scènes écritures de la parole de Dieu. Autrement, frères et sœurs, on ne parlerait pas des élus. Hum. Bien sûr que. Il y a beaucoup d'appelés et Donc on voit bien que le Seigneur fait donc bien la différence. Cette catégorie-là, on n'incitera jamais mon frère et ma sœur, elle est la plus élevée par rapport aux autres. C'est pour cela qu'avec cette catégorie, Dieu a vraiment des exigences. Amen. Et ça c'est important dans tout le moindre détail de leur vie. Amen. Parce qu'ils sont élus pour être parfaits. C'est pour cela qu'il dit, mais, il dit mais, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Parfait. Donc pour toi, toi tu es un fils de Dieu. Et si ton père est parfait, tu dois être parfait. Étant donc dans ce corps, effectivement, il y a des imperfections. C'est pour ça que la Bible, l'expression dit que nul n'est parfait. Et puis bon, la perfection n'est pas dans ce monde. C'est ce que les gens disent. Mais nous étant dans ce monde, Dieu notre Seigneur, qui est notre père, il veut que toi et moi, nous soyons donc parfaits. Pas qu'après, mais non, ici, là, pendant que nous vivons sur la terre, dans un monde imparfait, mais toi, tu dois être... Parfait. Voilà pourquoi Dieu est tellement si exigeant dans sa parole. Il ne peut pas chercher à pouvoir te cajoler, toi. Toi une fille de Dieu, toi un fils de Dieu. C'est pour ça que vous devez comprendre la parole de Dieu lorsque des hommes comme l'apôtre Paul qui dit, pour autant que vous le reteniez comme je l'ai voulu appris, effectivement. Vous vous souvenez, non 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle que l'évangile qui nous énonçait. Alors, nous comprenons que. Et puis il dit, s'exprimant effectivement à, à, à, à, dans Timothée chapitre 2, verset 4, enfin chapitre, chapitre 2, euh, je veux dire, 2, 2 Timothée dans le chapitre 4, effectivement, il dit, mais, il dit, prêche donc la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Il dit, car il y aura un temps où les hommes, les hommes ne supporteront pas la scène. Il n'a pas dit les enfants des dieux. Non. Amen. On lit bien la Bible On doit bien la lire Non mon frère Il avait dit les hommes Parce que la Bible parle des enfants de Dieu De fils de Dieu Il dit mais les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais toi tu es un fils de Dieu Toi tu es élu Pour que tu confirmes que la saine doctrine est la vérité Amen. Tu ne peux pas combattre la Bien sûr Donc tu dois tu, tu Parce que nous sommes engendrés par la parole de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Bon, si on peut ouvrir cette porte-là, parce qu'il sont qu'il fait un peu trop chaud ici. Il bon, n'y euh, a personne derrière là. Rien. Donc, nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous fait savoir Il nous dit que, dans la prière de notre Seigneur, « Sanctifie-les pas. ta parole est. Donc, si toi, tu es engendré par la parole de Dieu, c'est qu'effectivement... Merci beaucoup. Donc, effectivement, effectivement, tu dois comprendre que la vérité est en toi, et toi, tu es aussi par nous. Parce que c'est nécessaire que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas combattre et agir contre la vérité. Parce que c'est pour ça qu'on comprend, effectivement, qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand il est dans l'erreur, on le reprend, il ne va pas se justifier non, il reconnaît son erreur, il dit c'est la vérité mon frère et ma soeur, parce que ce qui est en lui est vrai. Amen. Les erreurs ça vient de l'extérieur, à l'intérieur il y a quelque chose de vrai, il dit Seigneur pardon. Amen. La personne nous reconnaît parce qu'il est dans la vérité. Ça c'est la chose que vous devez tous comprendre. C'est pour ça quand vous, quand quelque chose vous êtes... Enfin, Le diable est tellement rusé parce qu'il veut vous faire sortir de votre position. Parce que là la position de vainqueur. Amen. Pour maintenant prendre la position effectivement de vaincu, c'est-à-dire que des hommes. Ah, je ne suis qu'un homme. On me dit, c'est un peu trop pour moi, c'est-à-dire je ne suis qu'un homme. Non Amen. Dieu a fait de toi plus qu'un homme Amen. Oui, monsieur. c'est vrai cela parce que tu, peux, tu, tu, tu es appelé en tant que fils de Dieu, donc tu n'es plus un homme normal. Amen. Non, non, messieurs. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous comprenez Amen. Parce qu'il vous regarde, vous dites, Regard, je suis normal, effectivement. Non, il y a une différence. Amen. Pour quelle raison Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu n'as plus le même cœur qu'un homme normal. Amen. Non Amen. Tout ce qui est en toi, est transformé. Tes sens, bien sûr que oui. Tes sens, tout ce que tu es, la perception même, est, conformé, est, est, est vraiment transformé. C'est pour ça que quand il vient, il te rappelle que toi, dans tes pensées, ne pense pas du mal des autres, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu as la capacité de penser juste et droit. Tu as cette capacité. Alléluia C'est la vérité, mon frère c'est pourquoi tu ne dois pas te fourvoyer dans les choses, parler du mal de quelqu'un, aller chez quelqu'un parler. Tu te suis. Si tu es un fils de Dieu, tu sentiras mal dans ton âme. Toi, c'est tout, peu importe ce que la personne est où il a fait. Dieu pardonne à Tu parles du bien. Parce que c'est là est en toi. C'est quand tu es un fils de Dieu. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, tous les frères, toutes les sœurs qui se rébellent tout le temps. Quand on donne le conseil, quand on parle effectivement, c'est si cela, la rébellion, tout ça, chez les frères, chez la sœur et ils veulent vraiment revendiquer ceux qui sont en fait. Alors vous devez comprendre qu'il y a un problème. Vous savez, je revenu des temps parce que je n'ai pas assez longtemps. Je vous, ai demandé, je vous ai parlé une fois ici il y a longtemps, ce que j'ai vécu donc d'un voyage que j'ai effectué en Jamaïque. Ce n'était pas la première fois, c'était, je crois, la deuxième ou la troisième fois. Ces jours-là, on est allé dans une ferme. Et là, on a pris une brebis qu'on a donc achetée donc chez le fermier là. Moi, j'étais présent. Quand on a la regardez ici devant moi, s'il vous plaît. Mademoiselle, regarde ici. C'est important que tu fasses attention. On a pris donc la brebis, On est donc venu avec. Évidemment, j'avais acheté, j'ai payé l'argent. Et monsieur est venu, donc il a pris. Et là, j'étais là en train de regarder. On l'a fait sortir. J'ai vu comment elle l'a prise. Elle ne s'est pas débattue. On l'a menée là. Et pendant qu'elle était là, monsieur prend le couteau. D'abord, il prend les... Comme ils avaient une technique, ils prend là et puis ici, qu'on a la ici, il ne bougeait pas. J'ai vu ça de mes yeux. Il prend son couteau, et commence à couper. Je n'ai pas vu la brebis bouger. Et vous savez, quand même on les prend, on les tond, parce que la laine n'y a pas beaucoup, il reste toujours tranquille. Il laisse qu'on enlève tout ce qu'il a. Et pourtant, la laine c'est pas à toi. C'est à la brebis, ça ne t'appartient pas, c'est la chose qui lui appartient, ça vient d'elle, c'est sa propriété, c'est son droit. Mais quand on commence à pouvoir l'étendre, il ne se bat même pas. Il te laisse tendre jusqu'à ce que tu prennes toute la laine et maintenant quand tu as fini, tu le la laisses et pas. Bah, en fait, <rire> ne pensez pas que les saintes ont de choisi des termes comme ça pour rien La nature nous enseigne. Jamais le Seigneur nous a dit que vous êtes des taureaux. Les taureaux entendront ma voix. Jamais. Ou mes lions, mes lions entendront ma voix. Non, c'est toujours mes brebis. Posez-vous les questions de pouvoir savoir pourquoi toujours on se réfère aux brebis en fait. Parce que la brébis faites ce que vous voulez, vous la de coup, il va passer, il vous laisse. Vous voulez prendre ce qu'elle a comme droit, vous pouvez le prendre. C'est ça en fait. Et quand on est fils de Dieu, on est fille de Dieu. C'est pour ça que il faut que vous puissiez reconnaître votre nature et connaître aussi la bonté. La patience et la miséricorde de Dieu à l'endroit de chaque être humain. Donc je crois que c'est Ézéchiel chapitre 18 il dit, mais ce que je veux, je voulais citer, mais c'est écrit comme ça. Ce n'est pas que les méchants meurent, non, c'est pas ce que je désire. Vous vous souvenez, je crois que nous avons le livre, chapitre Ézéchiel 18 ici, avec, euh, j'étais établi comme sentinelle. Vous vous souvenez, encore quand? quand je dirais aux oh méchants tu mourras. Prenez le temps de lire jusqu'à la fin chez vous, à la maison. Vous allez entendre, mais ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils se répandent, qu'ils vivent. Le désir de Dieu, c'est que ce n'est pas que quelqu'un puisse mourir. D'ailleurs, il le montre même jusqu'à la sainte écriture. Moi, je ne vous comprends pas, frère et sœurs. Pourquoi Je ne sais pas. Il dit même, dit il dit, mais... Même la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. On va dire que c'est mais que tous reviennent donc à l'art. Un fils de Dieu, quand tu as eu à pouvoir vraiment expérimenter cette nouvelle naissance, vous savez, ta vie à toi sera comment Tu ne vas pas revendiquer tout le temps de choses. Je veux qu'on me fasse, je veux ceci, moi, je ceci, cela. Non, ta vie à toi sera une vie pour vivre. Vous me suivez très bien Pour vivre pour ta famille, pour toi-même, pour ton petit confort, pour qu'on ne se pas que tu te dans des bonnes conditions, toi. Non, c'est une vie qui est pour, vous entendez bien, pour les autres. Tu ne calcules pas que je dois le faire parce que. Non, regardez très bien. Quand nous avons parlé de l'effet, effectivement, avec la, la, la brebis, vous me suivez, regardez-moi, s'il vous plaît, parce que ces choses doivent rentrer, parce que ce que vous entendez, si vous essayez le contraire, c'est un jugement pour vous. Parce que, dites-moi, frères et sœurs, de quelle manière Dieu va-t-il vous juger Il faut que vous ayez quand même entendu. Ne croyez pas qu'effectivement, que Dieu va toujours être bon, bon, bon pour vous. Vous entendez la parole de Dieu et puis vous sortez, vous refaites exactement les mêmes bêtises. Ce qui veut dire que par là, il faut que vous soyez conscient de ça, ce que vous entendez. Par là, vous, vous insultez Dieu, en fait. D'abord, tu dis, je ne te reconnais pas comme mon père. Parce que si tu étais mon père, oui, monsieur, je te respecterais, je, je me soumettrais à toi. C'est ça l'autorité quand même, par l'interne. Si Dieu était mon père, donc si moi je suis je suis un fils de Dieu, mais je respecterai Dieu, j'obéirai à Dieu. Quelque part, si je vois que quelque chose que j'ai fait, et que mon père me dit, mais ça c'est pas bon, je suis un fils obéissant, j'ai dit, papa, tu as raison. Parce que, pourquoi vous êtes là en train de pouvoir toujours dire à notre père, ah Jésus-Christ, mon père, mon Seigneur, tu m'as dit, tu l'appelles ton père, mais tu tu ne lui donnes pas le respect. Je crois que dans les scènes, il me dit, mais si je suis père, vous vous souvenez Où est l'honneur qui m'est Vous ne vous rendez pas compte, frère et soeur, que c'est vous, en fait, aux yeux de païens qui démontrez qu'en fait que Dieu n'a pas vraiment d'importance dans votre vie. Quand on respecte, effectivement... On obéit et puis on voit. Vous souvenez une fois ici que... Tout en, en, en parlant un peu de mariage. Donnez un peu de temps. Je disais... Nous sommes dans ce que nous étions là. Revenons. Je disais que la Bible est tellement merveilleuse. Elle a donné la partie pour chacun. Et ça... Que Dieu nous aide, si nous sommes l'enfant de Dieu, nous devons voir les choses de la bonne manière. Il est écrit en disant, « Femme, soyez soumises, comme, car le mari est le chef, donc. » Et alors, les frères, les hommes, ne prennent que cette écriture-là. Que la sœur bouge, tu n'as pas soumise. L'écriture dit quoi, femme, soyez soumise à vos maris, et il reste. Que vous bougiez un tout petit peu comme ça en faisant Ah, soyez soumise. Il faut parce que l'autorité, le mari et les chefs de la femme. Gloire à Dieu. Mais vous avez oublié l'écriture suivante. C'est ça le mauvais côté. C'est ça qu'on voit qu'on a un mauvais cœur. Parce qu'on ne prend que ce qui nous avantage dans les saintes écritures. Savez-vous que, frère, vous qui êtes marié, que vous serez jugé de la manière dont vous avez traité votre femme Ah, vous pensez que, ah, je m'envolerai, je m'envolerai. Attention, il y a... Ah oui, c'est vrai, frère, mais ça. Je pense que tous ceux qui m'écoutent ce soir puissent comprendre cela. Parce que vous avez dit, Seigneur, Alléluia, tu m'as donné la femme que je dis, je t'ai prié, tu m'as accordé la grâce, bon, tu as dit, non, j'ai prié, non, Dieu Ah oui. C'est un don que tu as fait alors. N'est-ce pas vrai, vrai. C'est un don que Dieu t'a fait. Et Dieu place à côté de toi un don. Donc, c'est ta femme. Et toi, tout ce que tu as trouvé, c'est comme un ballon de punching ball. Tout ce que tu trouves simplement, c'est toujours le mauvais côté. Que la cuisine, oh, tu as mis trop. Que les repasse, oh, le plat n'a pas été bien repassé. Que les fasse ici, oh, tu n'as pas bien torchonné. Je vais donner un exemple. Hein. Tout ce qu'elle doit faire, effectivement, c'est toujours pas très bien, c'est toujours un parfait pour toi. Mais tu as oublié une chose. Que tu t'es mis à genoux, Seigneur, maintenant je veux me marier. Donne-moi vraiment la femme que tu verras et qui correspondrait donc à mon cœur. C'est pas -ce vrai? Pourquoi vous devenez si silencieux? Je dire que je reste dans quel sens? vous Devenez si silencieux, ça vous. Oh, C'est ce que nous avons fait, non? Si vous, vous n'avez pas prié comme ça, je pense qu'il y a. Je pense que quand vous êtes un frère et une sœur, Je dis, que tu te dis mais Et moi, je vais faire ta volonté, César. Allez, Dieu, Seigneur, montre-moi, montre-moi. C'est pour ça vous qui voulez vous engager. Faut être sûr. Hein? Faut pas que deux mois après, Pasteur, je vais vous voir. Vous comprenez, Pasteur, il les a pris... pas. Bon. Donc, c'est-à-dire que. Tu t'es mis à genoux, tu as prié Dieu, tu as prié Dieu, tu as prié Dieu, tu as prié Dieu tu, je t'ai cherché, de tout mon cœur Seigneur, donne-moi la femme que tu vois. Et puis paf, ça sort, Dina, celle -là. tu c'est celle-là. Tu vas aussi lui dire aussi. Et le dit, je prie, je prie Seigneur, oh, j'ai vu c'est l'homme que tu m'as donné, vraiment, vraiment. C'est à ce moment-là que vous venez me voir au bureau, quoi non Enfin bon, je ne sais pas, ceux qui sont des vieux, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, ce que je connais ici, c'est comme ça que ça se passe. Et puis bon, nous finissons par prier pour vous ici. Vous avez la maison mais quand tu as prié Dieu, tu as, tu as reconnu qu'il t'a donné vraiment ce qu'il te fallait. Donc, ta moitié, ton aide à toi, pour t'aider dans toutes ces circonstances, effectivement. Mais comme tu as demandé, tu sais que quand Dieu donne, il ne donne pas la mauvaise chose. Amen. Ces soir, ça devient bizarre. Wow. <rire> bon, il est 21 h 48 Est-ce que Dieu peut vous donner quelque chose de mauvais Que Dieu te bénisse. Parce que si tu es convaincu que Dieu t'a donné, tu as vraiment prié, Dieu dit, « Ciel, il m'a donné, ça c'est vraiment à moi, ça ça vient du Seigneur. » Ça c'est ce que toi il dit, l'homme dit, la femme dit aussi. Frères et sœurs, il faut que vous appreniez fermer, par temps en temps aussi à fermer un peu ça. Cette église n'est pas une église de colportage. Je crois qu'il faut qu'on passe par un moment de jeûne et prière pour la délivrance. Parce qu'il faut, il faut vraiment. Il faut vraiment jeûne et prière ici. Et que la délivrance, on prie pour vraiment la délivrance. Et la bouche, de tous les démons qui, oui, en tout cas, que la sanctification, la sainteté reviennent. Est-ce qu'on doit comprendre la manière de fonctionner de Dieu en fait donc, en fait, bon, alors quand tu as prié comme ça, donc, si cette femme est celle que tu as eu à pouvoir savoir comme réponse de Dieu, alors mon frère n'était plaint jamais parce qu'il dit ah frère ou ceci, si, tu vas voir maintenant les, les uns comme les autres, tu commences à te plaindre. Moi, je ne sais pas, mais bon. Peut-être mieux qu'on puisse avoir ça dimanche, non On peut rester quand même pendant des heures. C'est sujet très important, non Parce qu'on a des yeux pas bien fixés pour regarder, on ne comp comprend pas tellement très bien quand on va demander à Dieu les mariages et les divorces. On est tout un peu embrigué comme ça. Vous voyez Ça, c'est un point que vous ne voyez pas tellement très bien. Oui, ma soeur, oui, mon frère, vous vous plaignez toujours. Oh, mon mari, oh, ma femme, vous, avez, vous avez quand même prié Dieu. Vous êtes tenu devant là, vous venez, vous devenez dans mon bureau. Ah, vraiment, j'ai prié Dieu. Moi, je me regarde toujours. Moi, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vous dire ça, mais vous allez mettre dans les journaux. Les pas, je croyais que les pasteurs étaient avec moi. Il ne veut pas que je puisse prendre celle ou celui que j'aime. Non, non, je voulais, mais vous. Mais vous-même, vous -même, vous dites que Dieu vous a montré. Avec certitude. Alors s'il si vous a montré, vous avez quand même se dit que jusqu'à mort. Et que si je l'ai. C'est quand même celle que je dois porter. Est -ce que, dans l'écriture, qu'est-ce que le Seigneur a dit Parce que ce n'est pas notre Dieu que nous servons, c'est les dieux de la Bible. Hein? Euh... Vous voyez, quand il a pris la femme, parce qu'il m'a dit que c'est Dieu qui t'a donné la femme. Quand il a pris la femme, il l'a amenée. Est-ce que vous avez vu Adam qui se réveille et dit Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a comme défaut dans cette personne Je dis C'est pas possible, ça m'a dit Je vais vivre avec celle-ci pour toute ma vie. Non, il n'a pas dit ça. Il s'est écrié Voici celle qui est hausse des maisons, chair de ma chair, et c'est lui qui s'est crié tout à l'heure. Mais l'homme qui dressompera sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront. Vous me regardez comme ça, comme si c'est pas écrit comme ça. Vous me regardez comme si, mais vous pensez que je suis en train de voir. Vous vous permettez, je lise Je vois vos têtes qui changent. Hein. Regardez. Exode. pardon, Genèse. Euh, yeah. le Seigneur est bon hein? contrôle les temps et les saisons voilà Merci. il nous dit ici euh, l'éternel Dieu verset 18 dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide donc semblable à lui n'est-ce pas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 Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit quoi Une de ses côtes et referma donc la chair où Il n'a pas pris autre chose. Que Dieu te bénisse. Il a vraiment pris une partie de lui-même. C'est pour ça que quand vous venez me dire, le Seigneur m'a montré que c'est lui-là, c'est lui que je dois me marier avec ou celle-là, ce je doit me marier avec. Soyez certains de ce que vous prononcez comme parole de votre bouche. Alors, nous continuons. Il dit L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers qui Alors, voilà maintenant quand il a amené la femme vers l'homme. Vous me suivez Qu'est-ce qu'on a dit ici? Et l'homme dit. Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. <rire> C'est l'homme dit. Voici cette fois celle qui est hausse de mes chers, hausse de mes os, pardon, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise. À... Vous comprenez? C'est pourquoi, 25-24, hein, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. Alors. Vous voyez l'expression de cet amour, cette reconnaissance. Ce que Dieu a fait pour lui, en fait, en voyant. Voilà, vous connaissez donc la suite. C'est pour ça que nous arrivons à Ephésiens, chapitre 5, Ephésiens 5, verset 29. Il dit donc, femmes, soyez soumises à vos maris. N'est-ce pas vrai Comme je disais, on se focalise toujours. L'homme se maintient là. La femme, doit, la femme doit, la femme doit, la femme doit, la femme doit, la femme doit, la femme doit. Dans tout, la femme doit. C'est vrai. Mais alors le verset suivant, on ne les cite pas beaucoup. Parce que ça, c'est le côté de la femme. Et j'ai toujours dit à pouvoir dire, quand le Seigneur a dit ça, il a 100% raison. Ma soeur ne sort pas de cette capture-là. Cette écriture là est ta protection à toi. Amen. <rire> oui. Aussi longtemps que toi tu te soumettras à ton mari, Dieu es protégé et béni par Dieu. Peu importe les circonstances ou les situations, mon frère, ma ma soeur. Comme lui te l'a dit là. Et alors quand tu es une fille de Dieu, s'il l'a dit, il t'a donné la capacité d'avoir un toit à ah, cette nature de simplement se soumettre. Comme je disais, la brebis elle est comme ça. Vous pouvez la secouer, elle sera toujours aussi tendre. Vous pouvez couper la tête, elle ne bougera jamais. C'est comme ça qu'elle est, la brebis, Parce que Dieu lui a donné cette capacité-là d'accepter. Vous me suivez ouais, Donc si toi tu es une soeur, une fille de Dieu, quand je dis sœur, c'est vraiment une sœur en Christ, donc une fille de Dieu, qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui l'aime de tout son cœur, tout son nom, comme on l'a entendu. Hein. Si quelqu'un m'aime, n'est-ce hmm, pas vrai Il fera quoi Il gardera. C'est ce que nous entendons. Vous aimez Amen. C'est la, la Bible. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera donc ma parole. Donc, toi, sœur, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme, effectivement, tu garderas sa parole. Comme la Bible dit, certes ta parole toujours là-dedans. Parce que le combat que tu auras, sœur, le diable, il t'attend. Il va venir te mettre dans l'oreille. Oh, tu sais, regarde ce qu'il est, cet homme-là. Il fait, et toi, tu supportes. Et puis, à un certain moment, la colère monte. Les, comment dire, la désobéissance suit. Tu as exagéré. Le diable il dit, je suis content. Je t'ai fait sortir de la position dans laquelle tu étais. Parce que là, j'avais la défaite. N'oubliez pas ce que vous entendez, ma soeur. C'est un combat. Et vous devez avoir des armes. Et le diable est toujours là pour vous donner, en fait, pour vous faire en fait des armées, pour vous donner en fait une arme fatif, moi Mais rien du tout. Parce que tu crois, quand j'ai fait ça, j'ai montré que je suis aussi une personne. Il doit me respecter si Tu n'as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est que tu restes dans l'écriture. L'écriture fera en sorte que tu sois respecté. Ne sort jamais de l'écriture. C'est cela, la force. Parce que la Bible nous dit même plus dans pierre chapitre 2. Je pense que c'est Pierre oui. Il dit, mais eh, gagnez-le gagnez donc sans. Vous avez lu quand même. Vous avez lu. Vous connaissez. Il nous dit quoi Gagnez-le en discutant. En rouspétant, en criant, en se révoltant, en faisant des. en jetant les casseroles en l'air. Ou des fauchettes, j'en sais rien. Non, pas du tout. Ou en faisant. Un... <rire> Jamais des choses comme ça. Oui, parce que. c'est toujours comme. c'est comme ça, hein. Et les diables, il, il est tellement. parce que quand il fait. la couleur le monte aussi. Le diable dit, je l'ai fait sortir. Il n'a pas parlé, mais il est quand même sorti en parlant avec des gestes. Aimer les Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Le diable va te suivre pour faire tout pour que tu sortes. Et que tu... Oui, c'est vrai. Maintenant, nous lisons maintenant le chapitre 25, c'est qui aussi dans Ah, c'est chapitre hein? Peut-être on va s'arrêter pour prier quand même ça à rentrer. Éphésiens, au chapitre 5, regardez bien. Yeah. Mm -hmm. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Ça. Ah. Éphésiens chapitre 5. Voilà. Nous étions donc au verset 22. Maintenant, nous lisons dans verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Vous entendez cela Ça, c'est votre force. Ça, c'est votre puissance. C'est vrai. En étant là-dedans, l'écriture que vous mettez en pratique a la puissance des C'est l'écriture, non Personne ne peut vaincre l'écriture. Quand vous la gardez en vous, vous vous tenez derrière l'écriture. Personne. Vous avez la puissance. Les démons ne vont pas tenir, c'est vrai. Alors écoutez bien, le verset 23 dit car le mari est le chef de la femme. Ça, Seigneur, je ne dois pas discuter. Quand on dit le chef, ça veut dire qu'il est la tête. Donc toi sœur, tu comprends bien que les maris, pour lesquels tu avais prié dit Seigneur Jésus, donne-moi et Seigneur, tu m'as répondu, j'ai reçu, donc tu as accepté de pouvoir Reconnaître qu'il est la tête, même si on voit l'administration l'administration on dit qu'il y en a deux. Il dit non, non. Dans moi, moi, en tant que famille, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un. Le un là, c'est lui là Madame, nous sommes un pays moderne. Non. Mais nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Parce que vous allez vous sentir, oh, nous sommes maintenant dans l'état moderne. » modernes. Et on a dit, vous n'avez pas compris que le diable a twisté les choses pour vous mettre dans la défaite. Vous direz, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas des têtes. Toujours une. Parce que c'est comme ça que le maître a défini cela. Et moi, je suis une fille de Dieu. Oui, vous pouvez. Parce que bon, pas, pas, fond, pas en tout temps. Alors, il dit, oui. Ah, il y a beaucoup qui suivent, on l'entendait demain. Là, le mari est chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Vous avez entendu cela, non? Je bâtirai, que okay, Dieu te bénisse, je bâtirai Et on nous a montré, mais il est le chef suprême des sons Il n'y en a pas deux Donc nous le peuple de Dieu, on ne va pas nous dire que nous avons Rome comme tête non. Vous avez un incendie déjà, non Donc vous pouvez même pas, je dis, ça ne peut pas passer Je n'ai qu'une seule tête ah ben, C'est Christ auquel je suis soumis Les crédos, les c'est là, s'il vous plaît, je n'ai rien à faire je suis toujours soumis à la tête. Vous comprenez Est-ce que vous suivez Alors, il dit, donc, il est comme Christ est le chef de l'église, donc, qui est donc son corps, n'est-ce pas Et on ajoute, et dont il est le... Donc, c'est pour ce corps-là, il a même donné sa vie pour la protéger, pour la sauver, pour la ramener. Donc, il n'a pas hésité à pouvoir donner sa vie. Est-ce que vous suivez Maintenant, on nous dit, oh, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Quand on dit toutes choses, rien n'est mis à côté. Bon, maintenant, je crois qu'on est enfants de Dieu, on parle effectivement à à des croyants. Je crois que j'en ai déjà parlé parce que pour bon, les temps. Si maintenant ton mari, toi qui es une sœur, il vient te dit, je vois que tu portes des jupes tellement trop longues, raccourcis un peu, que ça monte jusqu'au genou. Alors, dans ces circonstances-là, vous n'êtes pas soumise à vos maris. Vous ne devez pas vous soumettre à vos maris. Et si vous ne soumettez pas, vous, êtes, vous avez raison, selon les Saintes Écritures. Parce que vous avez remarqué, mais frère, quand même, tu commences à dire non, non, parce que la Bible dit bien comme au Seigneur. Or, nous savons. Et le Seigneur est le chef de l'homme. 1 Amen. Amen. Corinthiens chapitre 11. Christ est la tête. Il est donc le chef. Vous avez dit à lui ça. Bien sûr. Vous voyez maintenant, frère, c'est beaucoup parce que demain, on entend, oh frère, je viens en mini parce que mon mari aime. Non, pas ici. Parce que vous nous avez prêché, il faut se soumettre à, ton, à votre mari en toutes choses. C'est aussi l'occasion pour toi pour venir à mini pour dire que mon mari aime mini. Mais c'est parce que tu aimes les mini. Parce que tu as oublié qu'il dit comme au Seigneur. Donc c'est au Seigneur que tous devons être soumis. Vous comprenez ça Bon bref, bon. Un petit peu seulement, un petit peu et puis bon, nous allons prier. Mais nous avons toujours l'écriture qui nous reste là aussi avec euh, la vérité et l'esprit, n'est-ce pas Nous avons lu euh, des Corinthiens, des, des Timothée chapitre 4, nous l'avons cité. C'était important, nous n'avons pas été plus loin. Mais voilà que je suis conduit à lire là. Donc ne m'en voulez pas. Alors nous continuons, il dit, bon, bah, on va continuer, il dit, oh donc, de même que l'Église est soumise donc à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, maintenant, verset 25. Ça, c'est souvent l'Écriture que les hommes ne mentionnent pas beaucoup. Ils sont toujours, « Femme, tu dois, femme, je ne suis pas content de toi. » Mais alors, maintenant, la, la, la partie que les maris doivent maintenant quand même mettre, quand même, ils vont dire, « Marie Marie Marie Marie, Marie. !» Ce n'est plus femme. Hein? C'est Marie. Ça se doit rentrer maintenant aussi. Hein? Marie. Aimer. Ça c'est le verbe extraordinaire que les seigneurs aiment. Oui, oui, oui, oui. Avant la soumission, il a toujours un verbe qu'il aime bien. Aimer. N'oubliez pas cela. Ne venez pas d'abord. Soumission, mais d'abord, qu'est-ce que les seigneurs aiment Il n'a pas aimé la soumission de dire D'abord, c'est d'abord aimer parce que Dieu est amour. Est-ce que je me fais comprendre Amen. Marie, maintenant, écoutez-moi. Ben, nous sommes tous des hommes. Hein. Les sœurs, maintenant, hein, maintenant c'est les hommes. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit maintenant À nous, les hommes. Oui, oui, c'est... que Dieu te bénisse, ma soeur. Elle peut se réjouir, maintenant, on parle de Marie. Qu'ils entendent bien. Pour qu'à la maison, on ait la paix. Ah oui, oui, nous sommes tous compris dedans. Ah c'est normal, hein. Ce soir, on doit changer des habitudes. Quand on sort avec nos épouses, il faut que ça va bien. Oui. Pas bah, oui, tu dois. Non, non, non, non, non, non. Je reçois la leçon ce soir. Quand je sors, je vois ma femme avec un autre regard. Toi aussi, frère, tu vois ta femme avec un autre regard. Il dit, Marie. Hey, hey. Aimez vos femmes. Comme. Christ a aimé oh, oh, oh. et il s'est pas arrêté là Alléluia. et il s'est livré lui-même pour Alléluia. voilà Alléluia. non Alléluia. fini mes tu fais tu fais tu fais moi dit maintenant je vais t'aider maintenant je comprends si Dieu m'a donné toi il me connaissait Ah c'est la nature d'un fils de Dieu mon frère. Ta femme ne devait pas venir un fardeau pour toi. Mais une joie, même s'il a des fautes, mais il dit, Seigneur, je suis un homme, je dois l'aider. J'ai toujours dit ici qu'une femme est toujours un enfant, qu'il faut toujours faire quoi Voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut éduquer et puis commencer à frapper pour éduquer. Non non, non, non, non, non, non, non, non, non, Parce qu'il faut, faut pas comprendre les choses d'une manière tout à fait très. sort maintenant et dit, bon, on m'a dit, il est éduqué. Non On a bien parlé de l'amour. Ah, ah c'est soir que Dieu nous aide tous. Nous allons sortir ici avec du sourire. Avec nos épouses, on va commencer à être très gentils. Ah oui, parce qu'on apprend ce soir que Dieu va nous demander. Hein. Parce que lui, il s'est livré lui-même. Si toi tu t'entures ta femme, frère, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Parce que dans notre cœur, dans notre intérieur, Dieu nous a préparés aussi. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, il dit lui-même, parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voulez un mariage et divorce, non? Vous voyez, oui, quand nous entrons. C'est pour ça que je lui ai dit Dieu notre Seigneur est parfait. Nous avons eu tellement de choses tout à Les gens pensent que le frère Léonard est difficile. Se... Non, je n'ai rien à prétention, mais j'ai la grâce que Dieu m'enseigne. Oui, et je l'ai dit encore c'est la grâce que nous avons pour que nous puissions voir les choses. Parce que dans le couple, dans le foyer, il faut que pour le peuple de Dieu, il y ait la clarté et qu'on sache qu'on tombe dans les pieds de l'ennemi quand on agit comme ça. Et pour qu'on soit en ordre avec Dieu, voici l'équilibre que Dieu établit en fait. Quand on sait que j'ai prié que Dieu m'a donné celle-là ou celui-ci, alors nous devons être heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse au Père. Tendre père et précieux sauveur, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour ta compassion, merci pour ce que tu fais pour nous, Père. Nous sommes heureux de pouvoir réellement apprendre de toi et de savoir que tu es le Dieu qui nous conduit encore, qui nous éclaire et qui nous enseigne et qui nous instruit. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, Seigneur. Nous nous résistons de tes grandes compassions à notre endroit. Merci, Bora, la lumière que tu nous donnes, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons vraiment cheminer tout au long de notre marche avec toi. Tu as dit que tu ne laisseras pas au félin. Tu l'as prouvé, Seigneur oh Dieu. Tu as dit que tu seras avec nous. Tu es avec nous, Père tous les jours, jusqu'à la fin des temps, mon bénémoine, Père Témissant. Nous réalisons que tu es présent, mon bénémoine Seigneur. Bénis ton peuple encore ce soir et soutiens chacun de nous, mon bénémoine, Père Le cœur. Notre vie, notre cœur, tout ce que nous sommes, Seigneur, notre nature, soit vraiment aussi changé, ramené à pouvoir comprendre les choses de la bonne manière. Mon mon Père Saint-Dieu, aie pitié de nos Père Dieu, soutiens-nous et fortifie-nous, mon bénémoine Père et à et de nous encore cette grâce de pouvoir emboîter les pas, de marcher avec toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Seigneur, que nous soyons comme tu le veux, et être identifiés à ta parole à toi, mon bénémoine Père vivre pour toi et marcher avec toi, Père. Seigneur, que ton peuple puisse réellement prendre position pour ta parole. Bénis nos soeurs, bénis aussi nos frères, bénis aussi nos enfants et nos petits-enfants. Nous te disons merci. Pour ta paix Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta lumière, l'ouange et honneur à toi, nous t'avons ainsi prié et demandé père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu vous bénisse. Seigneur soit béni. Deux cent dans les formes. Oh louer l'éternel, oh oui car il est bon, sa miséricorde. Posicionamos sur la base de ta parole. Seigneur, toi tu veilles sur nous et ta bénédiction demeure, mon sauveur. Béni ma soeur, béni mon frère. Seigneur, nous avons prié pour chacun de nous, Seigneur. Et tu as parlé à chacun de nous personnellement, Seigneur. Oh merci, notre Dieu, parce que tu es un Père pour nous, Seigneur. Tu sais quand tout va bien et quand tout va mal. Tu sais quand nous sommes assis et quand nous sommes debout. Tu connais le fond de nos cœurs, de nos pensées. Seigneur, nous sommes tes enfants et tu envoies ta parole pour nous maintenir. Sous la voie, pour nous conduire sur le chemin. Tu as dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion, Seigneur. Tu nous as éclairé, mon Sauveur. Ta lumière est arrivée, notre Dieu. Jésus-Christ, la lumière du monde, tu éclaires aujourd'hui tout celui qui s'approche de toi. Seigneur, que ta parole brille encore dans nos cœurs, mon Sauveur. Nous voulons sortir de ce lieu avec cette lumière qui brille dans le cœur. Oh Jésus-Christ, mon Roi, que l'ennemi ne vienne plus jouer avec nous, mon Sauveur. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Garde-nous dans le cœur de ta main Toujours sur la base de ta parole Que nous puissions marcher mon sauveur Je serre ta parole de mon cœur Afin de ne point pécher contre toi C'est ce que tu as dit dans ta parole Par la bouche de ton serviteur David Seigneur c'est ce que nous voulons aussi Bénis mon frère, bénis ma soeur Bénis nos enfants, nos petits-enfants Seigneur glorifie ton nom parmi nous Merci pour ce que tu as fait pour nous ce soir bénis ton serviteur notre pasteur soutiens-le, fortifie-le Seigneur parce qu'il a besoin de toi, merci pour la manière dont tu nous as, tu nous as conduit encore ce soir Seigneur, Seigneur merci pour la, la simplicité, la profondeur la hauteur Seigneur, ou la grandeur la puissance Seigneur que tu manifestes encore en ce lieu, merci parce que Satan a échoué, merci parce que tu nous éclaires, gloire et louange à toi notre Dieu, que réellement nous puissions être des exemples de modèles Seigneur mon Dieu partout où nous sommes Seigneur, que nous puissions réellement avoir le témoignage, que les les chrétiens sont réellement les véritables Seigneur, parce que tu es là, notre Dieu On oh, nous sommes dans le véritable En ton fils Jésus, c'est lui le Dieu véritable Que nous avons réellement reçu dans le cœur Manifeste ta grandeur et ta puissance Bénis, Seigneur, ton serviteur Le pasteur Yves aussi, Seigneur, qui est venu Et qui a aussi entendu, Seigneur Et qui retournera, Seigneur mon Dieu Qu'il puisse aussi proclamer l'évangile, mon roi Qu'il puisse aussi parler de toi, Seigneur Jésus La vérité, Seigneur, qui sort de la bouche De tes serviteurs, mon roi Qu'il soit fortifié, Seigneur, qui soit encouragés. mon roi mon roi, qu'il soit réellement en bonne santé, Seigneur, sans spirituel et physique, mon sauveur. Oh, que Satan soit sous ses pieds. Au nom de Jésus-Christ, mon roi, relève ton serviteur, Père, agis encore pleinement. Bénis toute l'assemblée, Seigneur, de Bruxellesco, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen.